« Chers traders et investisseurs, mercredi 21 août, nous sommes de retour, bonjour. Écoutez, contre toute attente, les marchés ont l'arme au pied ce matin et attendent avec optimisme euh, les événements qui vont se produire dans les jours qui viennent, c'est-à-dire Jackson Hall et euh, surtout les minutes de la Fed ce soir. En effet... Après des clôtures américaines et asiatiques moroses hier soir et la nuit dernière, les marchés sont proches de 1% de hausse en milieu de matinée et la hausse s'est même accélérée pour, alors que nous sommes proches de la fin de matinée, euh, faire environ 1,50% de hausse. En fait, donc, les marchés sont vraiment convaincus que quoi qu'il arrive, les banques centrales les soutiendront. Donc tout est magnifique dans le meilleur des mondes. De plus, n'oublions pas que les états unis vont tout faire pour éviter une récession euh, qui, si elle avait lieu, euh, empêcherait la réélection de Donald Trump. Ils vont donc tout faire pour éviter cela et euh, en particulier dans leur prise de décision à venir. N'oublions pas que cette réélection doit avoir lieu en novembre 2020, donc nous ne sommes pas loin maintenant. Donc, voyons si les marchés américains vont confirmer cet optimisme général euh, cet après-midi et voyons surtout quelles vont être les minutes de la Fed à 20h, heure continentale en Europe. Pour notre part, dans cette ambiance nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux ce matin, ayant généré deux belles médailles. Nous vous souhaitons donc de très bons trades, une bonne journée et à demain.